Yo, salut les gras, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux plugins gratuits, essentiels. Si tu cherches la coloration SSL, je vais te donner deux façons d'obtenir cela avec l'équalisateur et le compresseur. Donc, créer ton propre channel Strip SSL, version gratuite. Okay Donc, je vais te présenter mon tout nouveau plugin. Si tu es abonné à la recette, tu l'auras. Et je vais te donner un autre plugin que tu pourras télécharger gratuitement. Donc voilà, si tu cherches à faire des bus SSL avec le compresseur, donc un bus compresseur et l'équalisateur type SSL. Ne bouge pas, cette vidéo est faite pour toi. Je te montre ces deux plugins pour avoir la coloration SSL. Let's go Donc voilà, c'est des plugins que tu vas pouvoir mettre essentiellement par exemple sur tes bus. Ok, Vous vont peut-être permettre de faire du contouring aussi tranquillement. Donc voilà, le premier c'est le bus compresseur qui va imiter le glue, le SSL-Comp, ok, qui vient tout droit de chez Analog Obsession qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de plugins gratuits, voilà, avec plusieurs modes, ok. Tu vas pouvoir régler ton threshold, ton attaque, ton release, ton dry and wet, ton ratio, d'accord. Bon, le ratio va jusqu'à 10, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il aille jusqu'à 20. Mais franchement, c'est plutôt bien imité. Tu as une option sidechain, tu as une option, pareil, de filtre, où tu vas pouvoir filtrer, ok. C'est Une petite équalisation, tu vas pouvoir booster et atténuer les fréquences aiguës ou graves. Voilà donc, tu... un petit bus compresseur avec plein de petites options super cool qui sont très très bien. Et le voici, mon tout nouveau plugin, le Mix EQ, d'accord, par la Sierra. Donc, tu vas retrouver pareil tout ce qu'on retrouve sur un Channel Strip SSL, donc c'est à dire plusieurs types d'équalisation. Donc, tu vas pouvoir gérer ton niveau d'entrée plus ou moins fort, ton niveau de sortie plus ou moins fort in et out, ok. Tu vas pouvoir aussi choisir donc, par rapport à un high shell, tu vas pouvoir booster en fonction d'un certain type de fréquence. Et tu vas pouvoir aussi activer une belle ou pas. Donc si tu actives la belle, tu vas pouvoir régler une zone de résonance plus ou moins. Et pareil, si tu ne l'as pas activée, parce que tu vas faire un high shell, tu vas pouvoir gérer un petit peu la zone de Q, donc la zone de résonance, pareil. Tu vas te retrouver avec deux potards où tu vas pouvoir régler du coup les fréquences de 600 à 7000. De 200 à 2,5 kg, tu vas pouvoir gérer la zone de résonance et plus ou moins un dB pour pouvoir faire ton contouring. On retrouve également le low shell, même principe que la high shell avec la fonction low bell ou pas. Ici, tu choisis la fréquence à laquelle tu vas vouloir le faire, tu boostes et tu diminues. Et ici, tu vas te retrouver avec un filtre où tu vas pouvoir filtrer de 16 à 350 et à partir, à, à partir de 20 000 à partir de 20 kg jusqu'à 1 kg donc tu peux l'activer ou le désactiver c'est très simple ça sonne exactement comme une table SSL on a recopié et On ne s'est pas embêté et du coup, on a rajouté à peine un petit peu la saturation que j'ai l'habitude d'utiliser, un mélange un peu entre la saturation euh, des plugins Alliance et du saturateur de Ableton voilà, pour rebooter certains harmoniques. Lorsque tu l'actives, forcément, ça rebooste un petit peu. Donc, si tu cherches à avoir une tranche SSL sur chacune de tes pistes, voilà deux solutions pour avoir la sonorité SSL avec le bus compresseur d'Analogue Obsession gratuit et le MixEQ que tu pourras choper si tu es abonné à la recette gratuitement ou sinon je te mets le lien dans la description et tu pourras également le télécharger. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous présenter le tout dernier plugin La Sierra MixEQ qui va te permettre, combiné avec celui d'Analogue Obsession, d'avoir la coloration SSL et un channel strip complet pour tes prods, pour ton bus, pour ton mixage, pour faire du contouring. Voilà, donc je t'invite à checker ça. Je mettrai pareil la liste détaillée du Mix EQ, etc., avec les, les pentes de fréquence, etc. N'hésite pas. En tout cas, j'espère que ça va te donner l'envie d'avoir cette petite coloration. C'est celle que j'utilise dans quasiment toutes mes prods. Voilà, j'ai acheté le UC1 exprès pour ça. J'utilise aussi mon Mix EQ pareil. Donc voilà, je vous dis à très vite. J'espère que ça vous aura plu. Ciao les gars!